On est trois, on est trois euh, à avoir piloté, coordonné cet ouvrage et tous les trois euh, on a travaillé depuis euh, un bon moment avant euh, l'apparition de notre ouvrage puisque, euh, on s'est engagé d'abord dans une recherche-action puis l'organisation d'un colloque et finalement cet ouvrage est l'aboutissement de ce travail. Alors quelques mots peut-être sur chacun d'entre nous, nos parcours, Renaud Eh bien moi je suis chercheur au CNRS en sociologie et en sciences politiques voilà, je travaille depuis quelques années maintenant sur la question de l'instrumentation de l'action publique et à ce titre, j'ai essayé de comprendre comment les thèses de dépistage des drogues en sont venues à devenir une solution pour prévenir les consommations et les usages de drogues au travail. Gladys Donc moi je suis ergonome et je termine une thèse en psychologie du travail sur ces questions des liens entre les activités de travail et les consommations de psychotropes. Et, euh, et donc ça fait des années, avant, avant en fait de rentrer dans la recherche, j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années sur ces questions-là, sur le terrain, et justement plutôt dans le champ des acteurs de la dictologie. Et c'est ce travail-là qui m'a conduite à me préoccuper de la question autrement et davantage du côté du travail. Donc Dominique Lulier, je, je suis enseignant-chercheur au CNAM en psychologie du travail et euh, ce qui m'intéresse fondamentalement depuis des années, c'est la problématique santé et travail. Et c'est dans cette perspective-là que j'ai abordé la question des consommations euh, de substances psychoactives. Alors, peut-être que euh, au point de départ de cette alliance, euh, euh, un constat, euh, la manière sans doute très stéréotypée, étroite et dépassée, d'aborder la question de la consommation de différents produits dans le monde du travail, comme si on était resté coincé, un, historiquement, dans la perspective alcool et monde du travail, mais plus fondamentalement et de manière récurrente, la problématique addictologique, c'est-à-dire l'addiction, la dépendance, et donc la maladie, le soin. Et associé à ça, euh, dans une perspective qui se voudrait plus préventive, euh, la détection euh, des consommateurs et la sanction. Voilà. Donc on se dit, il est temps, euh, temps d'aller voir euh, sur le terrain ce qu'il en est aujourd'hui de ces consommations. Oui, alors sur la question de la détection et euh, des, des consommations de, de produits euh, dits psychoactifs au travail, euh, la question du dépistage se pose d'autant plus que c'est une, une solution, c'est un instrument, le dépistage, qui a une très longue histoire, d'abord une histoire américaine, qui a débuté au début des années 60, et qui s'est diffusée dans le monde du travail américain dans les années 80, euh, sous l'effet conjugué à la fois de lois euh, très... Euh, très favorable, et de la mise à disposition par le marché d'instruments de dépistage qui rendaient possible la détection des salariés consommant des droits au travail. Euh, or, cette, cette histoire américaine s'est ensuite continuée, euh, s'est ensuite, continué, ensuite diffusée, euh, cette carrière d'état de dépistage des droits s'est ensuite poursuivie, on pourrait dire en Europe, et notamment en France, où depuis la fin des années 80, les pouvoirs publics sous la, sous la pression des laboratoires pharmaceutiques qui avaient saturé le marché américain, ont dû répondre à la question des usages de cette phase de dépistage dans, dans les espaces de travail français. Alors, ce qui est intéressant dans, dans, dans cette histoire française, c'est qu'elle elle, elle débute d'une façon tout à fait particulière. Elle débute sous le sous le sous la pression effectivement des laboratoires pharmaceutiques, et les pouvoirs publics français vont essayer de canaliser les usages des tests de dépistage des drogues au travail, et en essayant de cadrer leurs usages, de définir les conditions justes de leur utilisation par les employeurs. C'est une longue histoire qui se déploie là, mais la question pour moi fondamentale, c'est de voir quels sont les effets du dépistage sur la définition du problème que, que ces instruments sont censés résoudre. La première, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de la réduction de la problématique des usages du travail à la seule question des produits, euh, ce qui tend à occulter deux choses. Euh, D'abord, les consommations réelles, hein, puisque les consommations telles que les dépistage, des défis sont forcément des consommations à risque. Elles sont passées du côté de la faute, du danger, euh, de la désorganisation du travail. Et de l'autre côté, la réduction de la problématique des usages à celle de l'individu euh, occultant ou invisibilisant en cela les conditions concrètes, des usages de, de, de produits psychoactifs par les salariés. Donc on a une double occultation des usages de ces, de ces produits au travail. Alors, euh, on peut dire que euh, en, en s'intéressant finalement, tentant de déplacer euh, euh, l'éclairage du côté des pratiques de consommation en lien avec euh, le travail réel, euh, on, on a... Euh, était du coup euh, très particulièrement intéressé euh, aux fonctions euh, de ces consommations. Finalement, à quoi servent-elles si on sort de l'idée que ce sont des problématiques individuelles, qu'une personne est tombée dans la consommation d'un produit, mais qu'il euh, faut prendre le recul qui nous permette de comprendre pourquoi est-ce qu'il consomme dans tel cadre et pas dans tel autre, pourquoi à certains moments, en lien avec telle contrainte du travail donc, c'est euh, ce prisme-là qui nous a particulièrement intéressés. Et de ce point de vue-là, sans doute, l'ouvrage apporte un éclairage tout à fait novateur. Gladys Oui, alors effectivement, je pense que un, vraiment un des intérêts de cet ouvrage, à travers les différentes contributions, c'est de euh, en fait, s'être décalé de l'approche traditionnelle euh, de la prévention, puisque de manière générale, la, la, la configuration du questionnement, sur les consommations de produits, et donc effectivement historiquement alcool après drogue licites et de manière beaucoup plus secondaire des médicaments psychotropes, historiquement la perspective, elle était dans une logique de prévention mais au sens où euh, il y avait une fameuse, un fameux indège qui disait qu'on consommait moins c'est mieux, c'est-à-dire toujours cette idée que la consommation par définition est un risque, et donc on entre, on entre dans le questionnement autour de, de, de cette logique du risque, qui est logique, qui est portée par les acteurs de la prévention, c'est-à-dire les médecins du travail, les préventeurs, éventuellement les addictologues, et qui euh, occulte complètement le, le, la question du point de vue du consommateur-travailleur. Donc le, le, le questionnement le qu'on qu a eu autour des, des fonctions, notamment, où, où en fait ce questionnement-là, c'est le fruit d'une inversion euh, du, euh, de la question en fait, qui, est, qui est attrapée du point de vue euh, du travailleur-consommateur au lieu d'être dans risque et, euh, et consommation, on est dans consommation quid, c'est-à-dire vraiment la question c'est ça. Et quand on voit, quand on laisse le temps aux, aux travailleurs consommateurs de, de produits de décrire effectivement leurs activités, euh, leur consommation, comment, quel type d'interrelation il peut y avoir entre les deux, on voit apparaître des consommations de type euh, utilitaire, euh, donc avec un enfin, c'est ce qu'on a appelé les fonctions. Et, euh, et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de là, effectivement, il y a peut-être, euh, ça met en avant éventuellement la nécessité euh, d'intervenir ou de, de, de dynamiser les régulations, mais euh, ça met surtout en avant que les produits sont parfois justement des outils de régulation à travers les, les différentes fonctions pour tenir, pour euh, se calmer, pour euh, pouvoir récupérer, pour pouvoir au contraire se stimuler. Enfin, il, y a, il y a toutes ces, toutes ces, toutes ces dimensions-là, tous ces effets recherchés-là qui sont paradoxalement, euh, justement parfois des moyens de travailler en santé, de travailler en sécurité, complètement à l'inverse de ce qui peut être prôné par la prévention classique ou avec les outils traditionnels de la gestion ou de la dictologie. Alors peut-être euh, ajoutons encore que euh, c'est un livre collectif euh, qui associe à la fois des universitaires, des chercheurs, mais aussi... Euh, des syndicalistes, euh, des acteurs du soin et de la prévention dans le monde du travail. On a des perspectives disciplinaires aussi différentes, sociaux, psycho, euh, droits, euh, euh, sciences politiques, euh, etc. Euh, cet ouvrage a pour titre « Se doper euh, pour travailler euh, ». Peut-être faut-il insister ici que si l'on parle énormément euh, du dopage dans le monde du sport professionnel, euh, c'est peut-être justement ce qui masque euh, l'importance de la problématique du dopage dans le monde du travail aujourd'hui beaucoup plus largement. Et, et donc euh, euh, l'ouvrage comporte essentiellement trois grandes parties. Dans une première partie, euh, on, on s'intéresse à euh, la question des actions publiques euh, développées euh, sur ce champ. Euh, finalement, l'ensemble le, le, le, des contributions contribuent à éclairer la récurrence de l'occultation du travail dans les différents types d'actions préconisées. Une deuxième grande partie qui focalise sur la diversité des usages professionnels des substances psychoactives. Et c'est fondamental que de reconnaître cette diversité des usages. Et puis enfin une dernière partie bien sûr sur la question de la prévention. Comment renouveler la prévention Comment renouveler nos représentations sur cette problématique aussi essentielle que galopante, si je puis dire, dans le monde du travail aujourd'hui, puisque les usages tendent de fait à se développer. Il faut enfin nous interroger sérieusement sur ce phénomène.